Samuel Eto'o, offré par un terrible malheur, son père vient de décéder. L'ancien capitaine des Lions indomptables et actuel président de la Fédération Camerounaise de Football, Feu -fou, est en deuil. Selon les informations rapportées par les médias locaux, Samuel Eto'o a perdu son père dans la soirée de ce lundi. La triste nouvelle est tombée en début de soirée de ce lundi 17 avril 2023. Samuel Eto'o, l'ancien capitaine des Lions indomptables et ex-attaquant de pointe de Barcelone a perdu son père, David Eto'o. L'annonce a été faite par nos confrères de Radio Sport Info, RSI, émettant de Douala, et confirmée par plusieurs autres médias camerounais. Cependant, les causes et le lieu de son décès n'ont pas encore été dévoilés pour le moment. Cette perte survient environ trois ans après le décès de son grand-père maternel, Étienne Ndebi, en 2021. Selon la même source, l'ancienne star du football camerounais a appris la triste nouvelle alors qu'il était à la cérémonie de la signature de la convention de partenariat entre Cantel et la Focafou ce lundi. David Eto'o était un homme discret, mais très présent pour sa famille, et notamment pour son fils Samuel Eto'o, l'un des footballeurs les plus talentueux de sa génération. Son décès laisse un grand vide dans le cœur de ses proches, amis et collègues. Le président de la Fédération Camerounaise de Football, Fekafu, est endeuillé. David Eto'o, le géniteur de Samuel Eto'o est décédé ce lundi 17 avril 2023. Pour l'heure, la cause du décès de M. au père reste inconnue. Nous y reviendrons. Le président de la Fédération Camerounaise de football Samuel Eto Office a adressé à cet effet une correspondance à Madame le recteur de l'Université de Ngaoundéré. Du 29 avril au 6 mai 2023 la ville de Ngaoundéré va abriter l'édition 2023 des Jeux Universitaires. Ayant été convié à y prendre part, le président de la Fédération Camerounaise de football Fekafu, Samuel Eto Office a adressé une correspondance à Madame le recteur de l'Université de Ngaoundéré le professeur Florent Suffy. Je confirme ma présence et mon accompagnement pour encourager la jeunesse étudiantine du Cameroun qui est le fer de la nation. Nous vous reviendrons pour vous informer de la nature de l'accompagnement, a écrit le patron de la FECAFU. Soulignons que les Jeux universitaires 2023 vont se dérouler sous le thème « Contribution des Jeux universitaires à la construction de la paix et du développement durable ». Rappelons qu'une menace pesait quand même sur le déroulement de ces Jeux. Les étudiants de Ngaoundéré menaçaient d'observer un mouvement d'humeur à la période de ces Jeux. Il dénonçait la hausse « illégale » du coût du taxi entre le centre urbain et le campus universitaire de Danke qui accueille une population estudiantine estimée à 30 000 personnes, dont plus de 20 000 vivent en ville selon les délégués des étudiants. Le prix du taxi est passé de 300 à 400 francs CFA. Les conducteurs de taxi justifient cette hausse par l'augmentation du prix du carburant à la pompe et de la vignette automobile. Le mois dernier, les étudiants avaient manifesté devant l'entrée principale de l'université pour dénoncer cette hausse. Ils ont réclamé aux autorités publiques des mesures pour améliorer leurs conditions d'études et de vie, leur doléances n'ayant pas trouvé un écho favorable auprès des responsables académiques, indiquait-il. « Nous avons donné une semaine à Madame le sous-préfet pour que nous ayons au moins deux bus pour étudiants. Dans le cas contraire, nous allons enclencher la seconde phase de notre mouvement, celui de campus mort jusqu'à la fin de l'année scolaire », déclarait le porte-parole des étudiants grévistes dans les colonnes du quotidien Le Jour.